arrête tes conneries du coup j'ai même pas pu euh, parler du pick Rome, c'est incroyable ça quelle en est l'utilité en ville plus à Paris en région parisienne laisse-t-on ma meuf elle rêve de conduire ça d'avoir même au-delà de conduire d'être propriétaire de ça, elle a une euh, Ford K+, hein. C'est à dire un truc pas plus grand que ma moto, mais elle veut passer sur ça. Incroyable, t'as récupéré. Je me demande, mais c'est bien ce mini euh, qui fait des pop. Être... On est choppé en libre, on dirait. Hop, capture, capture. Qu'est-ce que tu fais, capture, allez dont je vous parlais l'autre jour je crois je crois en tout cas <rire> en tout cas j'y pense tous les jours donc je, je me dis que je vous en ai déjà parlé je vais vous parler du cul des golfs ou des polos je confondais avec euh, la moitié en plastique noir comme ça ah, c'est celle là tu vois et encore comme celle là elle est bleue ça se voit pas trop donc c'est pas trop immonde mais elle est comme ça genre grise tu vois avec les fesses bleues là, comme ça, le... enfin les fesses noires là, c'est immonde. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment qu a mis... que les voitures ont mis un slip, t'sais. Voilà. Bon, l'avantage après c'est que tu peux te garer en mettant des grands coups de marche arrière parce que t'as pas peur d'abîmer du chrome, tu vois. Mais bon, euh... n'empêche que c'est quand même très vilain. Merci man. sont vraiment sympa ces nouvelles CBR euh, Honda là, 125, pas enfin, toute la gamme, mais la 125 du coup ça lui une bonne bouille, parce que la F elle est inépuisable, dirons-nous, c'est pas une moto que tu peux critiquer euh, franchement, mais la CBR là, bonne bouille. Ça c'est une Ducat non du 4, le feu arrière, il est toujours magistral. Il se donne sur le design, il faut leur reconnaître ça. Je connais rien, j'ai envie d'essayer la Diavel, mais... Je suis peur de me faire peur. Allez, capture. Décidément, capture. Ouais, Peugeot aussi. Capture, il y a eu un, un rabais sur le permis je crois il était donné avec la voiture on va se calmer parce que je fais de mariole mais ouais, bon, moi clairement je passerai pour un crapaud là dessus mais c'est vrai qu'elle a une bonne bouille je Crois le vent ça pousse sur le côté Là il a pas tourné en fait, hein. il a subi le vent, la Fiat on va l'enrhumer hum, Non, bah du coup, je voulais exceptionnellement tenter à gauche vu qu'il y va je vais la carte de la sûreté n'est-ce pas Ça me fait skiser à chaque fois les top cases qui givent comme ça. J'ai toujours l'impression que c'est tenu avec un bout de vis. Un jour on va se noyer dans ce tunnel dès qu'il pleut. Là ça va, ça fait que des taches d'eau. Mais il y a des fois, j'ai déjà vu ici ça se transforme en affluent de la center pour traverser en canoë un jour et évidemment en mille froids ça se tient à peu près depuis tout à l'heure et là il va se mettre à pleuvoir au moment où je sais pas ah, quel manque de peau! En revanche, il fait vraiment très très froid, c'est ouf! J'ai pas voulu prendre ma doudoune tout à l'heure en me disant, vas-y! Ah, On est quand même fin mais On va pas déconner! J'aurais pu ne pas me priver! Ça chante là j'ai l'impression mais il n'y a pas de phare qui arrive à pleine vitesse alors euh, j'ai dû halluciner la récit si ça chante là je sais vraiment pas d'où ça vient Ah, bah oui, ça chante. voilà. La voilà la chanteuse. Elle est sublime. Ça, j'aurais percé quand je vous ferai des daily observation Avec l'accent et surtout en lambeau. Oh, les gars. Il va falloir être un peu plus nombreux que 40, ça me fait déjà... Plaisir franchement, je vois le compteur qui grimpe petit à petit et tout à mon niveau, à mon échelle. Ça me fait grave plaisir. Là, il va falloir être soit très généreux autant que vous êtes, soit beaucoup plus nombreux pour que je puisse faire des vidéos en Lamborghini. Mais n'est-ce pas? Faut... Il faut croire, il faut rêver, il faut espérer parce que sinon. N'aboutira à rien. Ça entraîne, tu vois, ça encourage. Que se passe-t-il, mes amis On va se mettre à gauche. Ah oui, tout simplement. Oh, J'ai de la chance avec le temps qu'il fait, s'ils avaient choisi de me contrôler moi. J'aurais été dégoûté là, Tomber le casque, la cagoule et tout, je crois que j'ai pas de masse dans la poche, ouais, laisse tomber, L angoisse, il fait 4 degrés, il flotte, les pauvres, putain franchement ils mon respect les gars, les policiers déjà ils ont mon respect, Policier la nuit, oh, j'aimerais bien je pense, je serais bien, genre. N'importe quoi ce temps, il n'y a plus de saison ma bonne dame. On est en train de détraquer la planète, elle ne sait plus quoi faire. Un petit demi-tour et euh... enopiné, comme un cochon. Oh, ça a abusé, le vent, la pluie, et oh, le froid, c'est horrible. On est, on est fin mai, ouais. Je, même quand je roule en février, je regrette moins, c'est incroyable. Oh là là. Inexplicable. Oh le vent il a tourné là, il m'a poussé dans le tunnel. Quand tu sens trop les les changements de vent ouais ça se dit les changements euh, les variations d'aérodynamisme d'une voiture à l'autre un camion et tout j'adore euh, ressentir ça ouais. c'est un peu flippant des fois dangereux aussi et ça tu te rends compte que les voitures elles sont vraiment pas foutues pareil et que des fois ça varie vraiment quand même Voilà, c'est mon côté ingénieur, ça s'arrête là J'ai hein. un bac plus 2 hein. Je vais même pas te dire en quoi Parce que tu vas te foutre de ma gueule ouais, Donc je suis vraiment pas un ingénieur quoi Fasten Furious en monospace passe en face. fast. Fasten nombreus. Il y a du monde. Putain on est arrivé, c'est pas dommage. Franchement je regrette pas de rouler en moto dans ces conditions-là. Moi j'aime bien, j'adore. J'ai fait. Je tiens roulé en hiver en février sous la neige sur le périph en première avec les deux pieds sur le côté ça de neige dérange pas du tout Là je regrette juste le choix de la veste là il fait froid après les gants euh, si vous avez des remèdes miracles, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche je suis pas de gants chauffants parce que ça me gonfle Et après les gants ceci, les grands machins les gants d'hiver les... J'ai l'impression que des gants c'est des gants, quand il fait froid t'as froid, quand il fait chaud t'as chaud. Et voilà quoi. Bon allez, sur ce, à la prochaine. Ah oh, me réchauffer vite fait bien fait je... là.